Tu es celui qui sait Tu es celui qui veut Pour toi le vrai, le mieux Le fort, le merveilleux Tu es celui qui court Qui esquive les détours Qui fait d'amour calme Un parfait océan Tu es l'amour perdu Enfin ressuscité Ce qu'on croyait vaincu Nous revient tout entier Déploie tes ailes et volent vers tes rêves. C'est dans le ciel qu'on retrouvera la lumière. C'est dans l'amour que jaillira. Elle t'envoie toute sa tendresse Le lit de ses rivières Sa douceur, sa nièce L'amour inconditionnel Crois en tes rêves Crois en toi Regarde tes rêves, regarde ta vie comme elle se lève. Finis les soucis, ouvre grand les yeux. Tes belles pupilles vont prier d'un grand feu du monde. Crois en tes rêves Crois en toi Crois en tes rêves Dis-moi, qui es-tu Vraiment, dis-moi, dis-moi, qui es-tu Vraiment, vraiment, vraiment. Tu es aimant, attention. Tu es gentil, un peu timide. Tu es amour. Et passionné tu es la vie, la vie Crois en tes rêves, crois en toi Crois en tes rêves, crois en toi